Bye. Dimanche 6 novembre, bonjour Xiaomi vient de mettre en ligne son nouveau record. Car oui, avec leur nouveau chargeur de 210 watts, ils ont réussi à charger un téléphone de 0 à 100% en 8 minutes. Alors on n'a pas plus de détails pour le moment, mais il faudra quand même avouer que en 8 minutes, ça permettrait de mettre des batteries beaucoup plus petites. Car oui, c'est un téléphone super fin, avec une petite batterie de 2 ou 3000 mAh, tu le charges pendant 5 minutes, il est chargé, et tu pourrais le charger éventuellement deux fois par jour. Bon après, il faudra voir la gueule du chargeur, et surtout le prix. Petite vidéo aujourd'hui sur mon autre chaîne YouTube WTS, bah GNG. Petite balade, mais surtout un test d'autonomie pour savoir combien de kilomètres on peut faire. Avec cette moto électrique équivalent 125 cm3. Puisque la marque annonçait quand même 140 km en mode numéro 1, c'est-à-dire limité à 60 km. Mais à 80, ça fait combien Et je vous rappelle qu'on se donne rendez-vous ce soir en live à 16h sur ma chaîne Twitch by GLG. Et on fera ensemble l'enregistrement d'un nouveau format qui sera en ligne sur GLG vidéo lundi 7 novembre. Bonjour Alors que ma review du Samsung Galaxy S22 Plus devrait tomber samedi, on en sait déjà plus sur le S23. Bon, forcément, on est sur de l'upgrade ou de la mise à jour. La sortie normalement devrait être en février, mais on parle d'un lancement au début janvier. Bon, les prix, comme toujours, ça pique un peu, à partir de euros et jusqu'à 1689 euros, tu choisiras ta gamme. Allez, quoi de neuf, vous allez me dire, un écran super AMOLED de haut niveau, un partenariat avec Qualcomm qui permettra d'avoir le nouveau Snapdragon 8 Gen 2, de la 5G et du Wi-Fi 6, voire du Wi-Fi 7, de nouvelles batteries avec un peu plus de milliampères, et pour la version Ultra, un nouveau appareil photo de 200 millions de pixels, et on n'aura pas le HP1 comme sur les autres, mais une version dédiée qui s'appellera le HP2. Le reste de caméra sera bien au flou, on tournera sous Android 13, et il sera certainement pendant quelques mois le meilleur smartphone, de l'année 2020 Ma review du jour sur GLG Review ce sera bien évidemment les écouteurs Gravastar Sirius P5. Bon si ce n'est un son de psychopathe et un design de fou on aura également trois coffrets interchangeables qui vont faire complètement la différence. Les écouteurs sont également super chargés au niveau des codecs super quali, super beau, un super prix et surtout un super code promo à GLG. Et si toi aussi t'aimes ce format tu peux le soutenir un petit peu en mettant un pouce en l'air et un abonnement ça fait plaisir. Mardi 8 novembre bon Allez petite vidéo du mardi qui devait tomber mercredi mais mardi c'est mieux. Vous découvrirez donc ma nouvelle vidéo d'un nouveau Concept qu'on fait sur Twitch, mais ensuite que je cut et que je mets sur GLG vidéo avec la découverte de marques chinoises. Et cette semaine, on s'attaque à la marque Lige, une marque de montre chinoise à moins de 30 balles. Bon, petit leak également qui t'en est pas un sur le Realme 10 Ultra. Alors, on se doute un peu, c'est un peu une image d'un fanboy hein, ou d'un fan club. On annonce un Snapdragon 8 Gen 2, une caméra 200 millions de pixels et un PWL dimming. Ouf, oui, car il n'y a pas de version ultra chez Realme, mais ça fait partie un peu des fantasmes. On se dit, s'il y avait une version ultra de tout ça, et eh ben, elle serait peut-être comme ça. Bon, en attendant, Realme va quand même nous sortir une Realme 10. Et on verra un petit peu ce qui nous attend, mais ça devrait être déjà vraiment pas mal. Mercredi 9 novembre, bonjour. La review du jour sur GLG Review ne sera pas une batterie externe, mais bien une station électrique portable jusqu'à 1 kW. Oui, une grosse batterie, un onduleur, trois prises, des prises USB, chargeur allume-cigare, tout ça, 2 fois 800 watts sur les prises d'alimentation. Vous allez voir que j'ai réussi à charger ma moto avec. Et en plus, vous pouvez la recharger avec le 220 volts ou avec des panneaux solaires, et ça, c'est pas mal. Un opérateur local a mis en ligne les nouvelles explications du nouveau Realme 1050. Bon, un téléphone de plus, me direz-vous, avec un écran de 6,58 pouces. Il sera évidemment 5G avec un Mediatek 700. Les caméras 50 millions de pixels, plus 8, plus 2 et une caméra frontale, 1000 10 millions de pixels. La batterie 5000 mAh et la charge 33W. Le prix est déjà annoncé en Chine à moins de 200$ dollars pour la version 8 plus 128, à savoir qu'il y aura une version 8 plus 56. Encore une fois, c'est des prix hors taxes et c'est des prix chinois. A noter qu'il existera également aussi une version uniquement 4G. Donc là, ce sera un peu moins cher, mais je suis pas sûr qu'il y ait encore un marché pour ce genre de truc. En attendant, tu peux mettre un pouce en l'air. Jeudi 10 novembre. Bonjour. Allez, si vous, vous demandez bien ce que les fabricants vont pouvoir vous mettre dans les nouveaux smartphones, ils vont vous mettre de la charge. Oui, le Redmi k 60 passe à sa application 3C et confirme donc une charge de 67 watts charge rapide. Le processeur sera le nouveau Dimensity 8200 avec une caméra 40 millions OIS. Bon, avec sa batterie 5500 mAh, sa charge filaire 67W et charge sans fil 30 watts, il est quand même pas mal séduisant. A noter que la version Pro, elle aura 120 watts et 30 watts sans fil. Ah oui, et au-delà de la charge, on vous mettra aussi des millions en de pixels. C'est un peu le cas du Honor 80. La rumeur a changé un petit peu, on passe une caméra 200, 200 millions de pixels à 160 ce qui est déjà plutôt pas mal un Snapdragon 8 Gen 1 et deux caméras frontales 50 millions de pixels alors on est sur de la rumeur mais ça fait déjà rêver. les autres téléphones de la gamme pourraient avoir le Dimensity 1080 le Snapdragon 778 G+, et le Snapdragon 8 Gen 1 pour notre protagoniste bon la charge sera pas dégueu avec 100W c'était donc la journée rumeur vendredi 11 novembre chou. et bonne fête à tous les célibataires surtout si vous êtes chinois allez il vient d'arriver le nouveau téléphone Halomo de la marque Leica avec le Phone 2 bon si le Phone 1 était un Shark Aquas R6 celui-là sera un Aquas. RC. Il n'en reste pas moins un joli téléphone sous Android 12, des nouvelles fonctions comme choisir son obscurateur de la série Leica M ou des filtres Leica, un méga gros capteur d'un pouce de 47,2 mégapixels, un petit capteur de profondeur de 1,9 mégapixels, une caméra selfie 12,6 mp, un processeur Snapdragon 8g1, 12 Go de RAM, 512 Go de ROM et une micro sd jusqu'à un Très bel écran pro XO oled d'une résolution de psychopathe, le double vision et un lecteur d'empreinte digitale ultrason de dessous. Étonnamment il est ip68 et avec une batterie de 5000 mAh. Bon le prix pique un peu, 1540 dollars hors taxe disponible uniquement au Japon. Shui vient de mettre à jour son mini PC avec un corps i3. Alors, on en avait déjà un avec un corps i5, mais d'ancienne génération. Celui-là est donc mieux, et le mini PC est forcément beaucoup plus cher. Petit SSD de 512 remplaçable, 16 Go de RAM, et un emplacement pour mettre un disque dur externe SATA ou SSD, comme on avait vu un peu chez Geekon. Au niveau connectique, c'est la fête, mais surtout, une des grosses particularités, c'est bien évidemment sa prise Thunderbolt 4. Car une fois que t'as ça, tu es sauvé. Hein. T'as de l'alimentation, de la gestion d'écran, trois écrans 4 65 watts, tout ça. Il sera en précommande à la fin du mois, à partir de 400 dollars hors taxe. Ça Samedi 12 novembre, bonjour. Fans de Huawei, vous allez être contents, la Huawei Watch GT3 SE et le MacBook 14S sont enfin disponibles en or. Cette GT3 SE est plutôt sympa avec son écran OLED de 1,43 pouces et 14 jours d'autonomie ou 7 jours si on pousse tout à fond. Elle intègre éléments tous les capteurs tendance et sans mode d'entraînement pour le sport. Elle a également un micro et un haut-parleur donc elle pourra faire un petit peu montre-main libre. Avec tout ça, la charge sans fil et un prix plutôt sympa de 200 euros. Le Huawei MacBook 14S 2022 s'annonce un petit peu comme une version un petit peu light du MacBook Pro, un écran LCD à la place du OLED, un format 3.2 qui sera très bien pour de la bureautique un petit processeur Intel i7, 16Go de RAM 512 ou un teradrome, et une petite batterie lithium 60Wh avec un chargeur 90W. Et le prix est moins cher qu'un iPhone puisqu'il ne fait que 1488 euros. La petite vidéo du samedi sur GLG Review avec la meilleure offre VPN à prix Black Friday. Car oui, vous allez pouvoir profiter de tout ça pour seulement 1$ par mois. Allez, on parle enfin des films et séries de la... Disponible sur Amazon, la saison 2 de Orelsa ne no montre ça à personne. Moi perso, j'ai bien kiffé. Et ce petit côté manque créatif et tout, en tant que YouTubeur, on se retrouve un peu là-dedans, où il faut toujours trouver des idées, c'est pas toujours facile. Disponible également sur Amazon le film Overdose, un film français. J'avais envie de regarder ça. Bon malheureusement j'ai tenu 20 minutes après j'ai arrêté. C'est pas possible une équipe de bras cassés comme ça et tout. Moi j'accroche pas du tout donc j'ai préféré passer à autre chose. Vous me direz en commentaire. Bon et vendredi j'ai essayé de regarder Trou de Balle perdu 2 comme dirait Meresh. Bah j'ai essayé hein, une demi-heure puis après je me suis dit non c'est pas possible. Bah, il ouais, y a des bonnes idées mais à peu près dans le reste ça reste un petit téléfilm comme ça qu'on regarderait et tout mais il bon, y a quand même pas mal de choses qui vont pas. J'ai tenu une vous me direz si vous avez réussi jusqu'à la fin et est ce que ça se finit bien <rire> je pense pas c'est vrai qu'après les deux meilleurs films de voitures qu'on peut connaître comme taxi et transporteur on pourrait dire qu'il y a une place pour un film de bagnole bah ça sera pas mal perdu ça sera plutôt le trou de mal perdu par contre la série sur laquelle il faut absolument que tu t'acharnes c'est bien évidemment andorre saison 1 épisode 10 qu'est ce que cette série elle est juste incroyable et qu'est ce que c'est trop bien là à partir de 6 7 8 9 10 oh, l'histoire est incroyable plein de suspense ça se dévore c'est super bien fait c'est du star wars et tout ah je vous conseille vraiment cette série vous avez vraiment qui oui bah oui j'ai amazon donc j'ai regardé également la série The Périphéral. bon là par contre j'accroche moins hein. j'en suis au deuxième ou au troisième je regarde ça un petit peu de temps en temps j'accroche pas du tout bon après peut-être que ça deviendra mieux ou pire s'il y en a vu un après qui me dit bon j'ai pas encore fini Gang of London mais c'est vraiment la série juste la révélation du mois il a pas mieux comme série T'es violent, il y a de l'action tac fin d'épisode me laisse sur le cul tel un Game of Thrones où à chaque fois l'épisode se finit tu dis non c'est pas possible et c'est vraiment bien il Bref, deux épisodes. Je les savoure tellement que c'était bien. Je vous conseille vraiment cette série. C'est tout pour aujourd'hui, ce petit samedi. On se donne rendez-vous demain pour le reste des news.